Alors, c'est ce qu'on voit sur ce, sur ce schéma. Donc, 83, quand le réseau IP... Donc, 1er janvier 83, le réseau IPv4 est activé en remplacement de vieux protocoles qui faisaient le réseau ARPANET. Il y avait une, une centaine d'ordinateurs. Donc, le réseau a commencé à croître, donc surtout dans le milieu universitaire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous aviez des machines Linux ou Unix à l'époque qui intégraient directement une pile IP. Donc c'était facile de déployer un réseau à base d'Ethernet et d'IP. Vous demandiez, donc vous pouviez déployer ça dans votre université, vous demandiez au Network Information Center un préfixe ou un, un bout d'adresse, on vous le donnait. Ayant une adresse unique, construisant vos machines de manière unique ensuite, vous pouviez vous, vous connecter par des réseaux téléphoniques ou autres, à la communauté qui utilisait le même format d'adressage. Et c'est là où ça devenait intéressant parce que vous êtes capable après de pouvoir échanger des données. Donc au début, c'est des fichiers, c'est aller se connecter sur un ordinateur distant avec Telnet, donc vous avez un certain nombre de, de fonctionnalités qui permettent donc de, de commencer à jouer et d'avoir une masse critique. C'est-à-dire que il va y avoir de plus en plus de, de personnes sur le réseau qui vont s'y euh, connecter. Et donc pendant une dizaine d'années, le réseau croît, mais surtout dans le milieu universitaire. Et, et en 92, il y a plusieurs euh, événements qui arrivent. Premier événement, c'est que le DOD arrête de subventionner l'Internet. Et donc, il doit maintenant, les opérateurs doivent trouver des moyens de financement. Mais surtout, en 92, vous avez un logiciel qui apparaît, qui s'appelle Mosaic, et Mosaic dont on va changer énormément la donne, parce qu'avant, pour se connecter à l'internet, bah, il fallait connaître un peu, savoir taper des caractères, se loguer, etc. C'était pas à la portée de tout le monde. Quand Mosaic est apparu, donc c'était les premiers navigateurs web. Eh bien, il suffit de voir que c'est en bleu et souligné. On mettait la souris sur cette partie-là, on cliquait. Et on avait accès à l'information donc un moyen très simple d'avoir accès à l'information et ça ça a révolutionné l'internet parce que tout le monde pouvait l'utiliser avec cette application et en particulier ça a posé des, des, des problèmes ou des changements ça a forcé des changements dans les entreprises à cette époque dans les entreprises, vous aviez des protocoles qui étaient dominants, comme IPX, donc un protocole fait par Novell, ou NetBios par Microsoft, qui étaient des protocoles qui ne servaient que dans l'entreprise. Donc ça vous permettait d'accéder à une imprimante à distance, de pouvoir monter un disque dur, ou d'échanger des mails, mais les règles d'adressage étaient propres à l'entreprise. Par exemple, sur IPX, vous aviez deux octets pour le numéro du réseau, et derrière, on mettait l'adresse MAC de la machine. Et IPX, ben, c'était meilleur que ce qu'on a à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité de prendre un ordinateur, de le brancher sur le réseau, il s'autoconfigurait en découvrant les deux octets qui étaient attribués au réseau, il mettait son adresse MAC et il avait une identité. Et puis, il y avait d'autres protocoles, comme RIP qui permettait le routage, ou un protocole SAP qui permettait de découvrir les applications qui étaient sur le réseau. Donc pour l'administrateur système, c'était génial. Seul petit problème, eh bien les adresses étant sur deux octets, bah, beaucoup d'entreprises avaient les mêmes valeurs pour la numérotation de leur réseau. Et puis le web est arrivé. Donc le web, ça marche pas avec IPX. Donc qu'est-ce que l'on fait Puisqu'il y a de plus en plus de ressources importantes sur le web, eh bien, on doit déployer IP dans l'entreprise. Donc, demander des préfixes pour pouvoir s'y connecter. Et puis, eh bien, comme un administrateur système est feignant, au lieu, enfin pas complètement feignant, il se dit, bah, avoir deux protocoles à gérer de niveau 3 dans mon entreprise, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais passer tout sur IP. Et là, on a une régression. On a une régression parce qu'on perd l'autoconfiguration, on perd la découverte des services. Et donc l'administrateur système doit numéroter, un à un, tous les équipements qu'il met sur son réseau. Et puis les services ne peuvent plus être découverts. Donc on perd au niveau service. Par contre, on gagne au niveau de l'interconnexion. Euh, parce que, l'on va pouvoir se connecter au web, échanger avec d'autres utilisateurs. Et donc, vous avez une loi qui a été définie, qui est donc la loi de Metcalfe, vous avez la photo ici, et cette loi dit que la valeur d'un réseau c'est égal au carré du nombre des utilisateurs. Alors, c'est une loi un peu... Un peu forte. L'idée est la suivante. Donc quand vous êtes tout seul à faire du réseau, ben, ça n'a aucun intérêt. Quand vous êtes deux, ben, c'est beaucoup mieux parce qu'on peut commencer à échanger des choses. Quand on est trois, bien, il y a trois possibilités d'échange. Quand on est quatre, on a six possibilités d'échange. Ainsi de suite. Donc le nombre d'échanges, c'est n, n-1 sur 2. Et donc c'est bien de l'ordre de n carré. Donc le nombre d'échanges potentiels est le carré du nombre des utilisateurs, des, des personnes connectées. Et donc cette loi, alors, cette loi elle est un peu, un peu forte. Normalement, quand vous avez des millions d'utilisateurs, en rajouter un ou en retirer un, bah, ça a peu d'impact. Donc c'est plutôt... La valeur du réseau, c'est plutôt n log n. Bon, mais c'est, euh, c'est un peu à la louche ces mesures. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on se connecte à un réseau, non pas parce que le protocole est joli, tout le monde s'en fout. On se connecte à un réseau parce que les autres y sont connectés. Et donc ça, c'est une loi que vous allez retrouver partout. Pourquoi vous êtes sur Facebook Parce que vos copains sont sur Facebook. Si tous vos copains Change de d'application ou de serveur de système, eh bien, vous irez ailleurs. Donc vous vous ne connectez pas pour la beauté de l'application ou du site, vous vous connectez parce que les autres y sont. Et IP c'est un peu ça. IP a fonctionné, a attiré du monde parce que les autres utilisateurs étant sur IP, vous avez intérêt à vous connecter sur IP d'abord parce que les coûts de connexion sont moins élevés parce que le matériel est vendu à plus grande échelle, et puis vous avez accès à beaucoup plus de services. Donc cette loi-là est fondamentale, c'est elle qui conduit un peu l'usage des réseaux. La technique n'arrive qu'après. C'est-à-dire si vous avez un protocole qui n'est pas scalable, bah, au début vous avez peu d'utilisateurs, ça marche. Et puis au fur et à mesure, vous allez avoir de plus en plus d'utilisateurs et là le réseau peut s'écrouler parce que les serveurs sont mal dimensionnés, les liens sont mal dimensionnés, les protocoles sont mal conçus et donc si on rajoute trop d'utilisateurs, eh bien ça peut s'écrouler. Alors dans ce cas-là, évidemment, les utilisateurs vont changer de système et donc on va appliquer la loi de Metcalfe à un autre système. Donc premièrement, on a un effet critique qui fait qu'on va faire converger les utilisateurs vers un seul protocole. Et puis derrière, bah, il faut que techniquement, on assure pour que ce protocole marche. Alors avec IP, on a eu cette chance. C'est qu'il y a eu des mes mesures de bootstrap au démarrage, comme donner des adresses qui ont permis d'attirer un grand nombre d'utilisateurs. Ces utilisateurs ont mis du contenu, ont mis de la valeur sur le réseau, et donc ça a attiré plus de personnes. Le problème, c'est qu'à un moment, en 93, eh bien, on s'est aperçu que le, le réseau allait s'écrouler parce que techniquement, il n'était pas scalable. Alors, c'est ce que Metcalf avait prédit, hein, donc celui qui a fait la loi. Il avait fait une autre prédiction un peu moins bonne. Et il disait qu'en l'an 2000, on ne parlerait plus d'Internet parce que le protocole allait s'écrouler. Alors, en fait, il a perdu. Et donc, il avait dit, si je me plante, je mange mon papier. Et donc là, vous le voyez en train de, de manger son, son papier lors d'Infoword 95 alors plus précisément pourquoi ça marche pas Eh bien parce que l'adressage a été conçu à l'origine d'une manière administrative c'est à dire qu'on a défini ce qu'on appelait des classes donc vous avez dû voir ça en cours, la classe A où vous avez un octet qui est attribué donc à une entreprise, une université, et vous avez derrière donc deux puissances 24 machines possibles. qui est un nombre énorme. Et vous voyez, un octet ici, en fait, on va avoir le premier bit qui va indiquer qu'il s'agit d'une classe A, donc vous n'avez que 7 bits ici pour numéroter, donc vous pouvez avoir au maximum 127 sites dans le monde qui peuvent avoir des classes A. Ensuite, on a les classes B. Donc, classe B, c'est pareil. On a, donc, on les repère par un 0 au début. Donc, il y a 14 bits plus les deux ici, ça fait 16 bits qui vont permettre de numéroter une entreprise. Et ensuite, derrière, il reste 16 bits pour numéroter les équipements dans l'entreprise. Et puis, vous avez les classes C. Donc là, c'est, on les repère par un préfixe 1, 1, 0. Ça fait 24 bits pour numéroter les entreprises qui vont avoir ça. Et ensuite, derrière, il reste 8 bits pour numéroter les machines dans l'entreprise. Là, on s'aperçoit que, que ce genre de numérotation est très mauvaise. Les, les frontières sont pas terribles parce que Ici, ça veut dire 65 535 machines dans une entreprise. Ici, 256. Et, eh bien, en fait, si vous regardez le nombre d'équipements dans une entreprise, bah, c'est moins. Mettons, on va prendre une valeur 4000. 4000 équipements dans une entreprise, c'est déjà un beau réseau. Alors qu'est-ce qu'on fait Comment on adresse ceci Eh bien, avant 93, ce qu'on faisait, c'était de donner une classe B. Parce que 4000 machines, c'était plus que 256. Donc, on allait vers la classe B. Évidemment, on gaspillait 60 000 adresses. Mais à l'époque, il n'y avait personne sur le réseau. Et donc, les pro euh, le but, c'était de faciliter l'interconnexion. Alors évidemment, quand les demandes ont commencé à augmenter, ben, c'était plus possible de donner des classes B. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ben, On va dire, on va te donner des classes C. Et là, on va te donner, mettons, j'ai mis 4000, donc on va te donner euh, 16 classes C. Et en ayant 16 classes C, eh bien, on pourra arriver à ces 4000 machines. Sauf que l'adressage, tel qu'il était vu à cette époque, était un adressage à plat. C'est-à-dire que vous aviez par exemple un site aux états unis qui demandait un préfixe, il avait le préfixe N. Un site en Europe demandait un préfixe juste après, il avait le N plus 1. Puis un autre site aux états unis redemandait un préfixe, il avait N plus 2. Et donc ce qui fait que les routeurs devaient avoir la liste de tous les préfixes pour dire « Ce paquet, je l'envoie aux US » ou « Ce paquet, je l'envoie en Europe. » Et donc, quand on était au niveau des classes B, ça voulait dire une entrée par site connecté à l'Internet. Maintenant, quand on est passé aux classes C, par exemple dans cet exemple, eh bien, ça veut dire que je mets, je multiplie par 16 le nombre de préfixes que je dois stocker dans la mémoire des routeurs. Et qu'est-ce qu'ont fait les routeurs Ben ils sont plantés. Ils n'avaient pas assez de mémoire pour stocker toute cette information. Et donc MelCalf avait presque raison en disant que l'Internet allait s'écrouler parce qu'on ne savait pas bien gérer l'adressage. Alors en fait. En 93, il y a eu un énorme changement dans, dans l'Internet et on a complètement réformé ces règles d'adressage. Et donc en 93, vous avez eu plusieurs choses. Premièrement, on abandonne l'adressage avec classe. Et à la place, on va passer à un adressage qu'on va voir tout à l'heure, qui est SIDER, que vous avez dû voir en classe l'année dernière, donc qui est l'adressage hiérarchique qui va nous permettre de mieux attribuer des ressources aux utilisateurs et aussi de limiter l'usage de la mémoire dans les routeurs. Donc, quelle est l'idée de l'adressage sans classe bah, C'est de dire que l'on va plus différencier ces espaces. Donc, ça veut dire qu'ici, on ne va plus regarder les premiers bits pour savoir quelle est la longueur de la partie réseau. Ce que l'on fait, c'est on garde 32 bits. Ça, on n'a pas le droit de le changer. C'est figé dans le, dans le paquet IP. On garde les 32 bits, mais on va rajouter derrière un entier qui va nous donner la longueur de la partie réseau réellement utilisée. Donc, ici, par exemple, si je veux mettre mes 16 classes C, en fait, ce que je vais faire, c'est attribuer donc un slash 20 à l'utilisateur. Attribuer un slash 20, ça veut dire qu'ici, il reste 4 bits pour arriver au slash 24, qui était la longueur de la classe C. Donc, ce cas C, on avait vu 24 bits ici. Donc, en donnant un slash 20, eh bien, je permets à l'utilisateur d'avoir un peu plus de 4000 machines qu'il m'avait demandé. Et au niveau des tables de routage, j'ai qu'une seule entrée à mettre dans la table de routage, puisque là, je stocke juste ce, ce mot de 32 bits, et la longueur ici, 20. Alors c'est ce qu'on va représenter, hein. vous avez sûrement vu ce genre de, de représentation, par exemple 192, 108, 119, 0, slash 24. Alors comme on est feignant, généralement, on met pas le point 0 à la fin, puisqu'on sait que c'est 32 bits, donc il n'y a pas d'ambiguïté possible. On va noter ce, cette valeur. Donc ça, c'est le, le premier changement.